Les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette semaine, je shoot Gloria Sol. Intro. Si vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. You told me to lighten up, but it's not easy breaking habits. I've got a ton of bad days lined up, and I ain't gonna chase no rabbits. You said it's not. you to stay a while but it's not easy making promises you've got a habit of moving on and so you'd rather be anonymous you said it's not as bad as all that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 Coucou YouTube et content de vous retrouver à la fin de cette vidéo, quelques semaines après le shooting de Gloria Sol. J'espère que cette vidéo backstage vous aura plu et les photos également. Vous aurez noté une petite interruption des vidéos tout simplement parce que je suis en vacances. Là je suis revenu quelques jours à Paris et je repars dans quelques jours et je vais profiter d'ailleurs de ces quelques jours en Suisse pour réaliser un certain nombre de vidéos que vous retrouverez la saison prochaine. Je vais prendre un petit peu d'avance puisque, comme vous le savez, ma femme va travailler en Suisse et par conséquent, il va y avoir une certaine organisation ici que je vais devoir mettre en place qui va me prendre pas mal de temps et donc j'aurai moins de temps pour les vidéos. Donc l'idée du temps que je vais avoir un petit peu à Zurich, c'est aussi de prendre du temps pour vous faire des vidéos qui, je l'espère, vous feront plaisir et vous apporteront du contenu de qualité. Quelques petites annonces. Le site internet a changé. Iconica.fr, ça reste la même adresse, mais il a été complètement revu avec une intégration du blog pour un lien direct vers euh, la chaîne YouTube. J'ai créé un nouveau compte Instagram Iconica94 pour plus de cohérence avec la page Facebook qui s'appelle également Iconica94, mais aussi et surtout parce que ce nouveau compte est dédié au noir et blanc. Je vous expliquerai dans une autre vidéo pourquoi euh, j'ai décidé de ne travailler quasiment plus qu'exclusivement en noir et blanc. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires en bas de la vidéo. Dites-moi si vous voulez plus de vidéos backstage de ce style-là. J'hésiterai pas à vous en faire. Il me reste plus qu'à vous dire a très vite